Yop les potes, vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la série J'ai honte d'avoir monté cette arme en or, regardez cette jolie RPD, cette jolie batteuse Qui représente, je pense pour pas mal de personnes, le plus grand de tous vos cauchemars Ça me fait plaisir de vous la montrer, hein. en ce moment dans mon dark matter Oups. en ce moment dans mon dark matter j'en suis aux mitrailleuses, hein, comme vous l'aurez compris dans mon dos. Non, dommage! Attention, attention, attention! Oh yes, let's go, c'est bon, on a eu le B, ça fait plaisir. Comme vous l'aurez compris, en ce moment, dans mon Dark Matter, j'en suis à la moitié. J'ai monté tous les fusils d'assaut, toutes les mitraillettes, tous les fusils à pompe. Donc, niveau saloperie, on est bien. Et on est en train de terminer tranquillement. C'est bien nommé, c'est bien aimé, c'est bien des bonnes connasses de mitrailleuses qui euh, du coup sont très très cheatées hein, pour la plupart sauf la M60 qui euh, sauf quand elle est utilisée avec une thermique est assez relou mais euh, grosso modo stoner RPD ça envoie quand même du bon... lourd d'air aïe aïe aïe aïe oh désolé je me suis poussé IRL attends on va y retourner parce que bon, mon but c'est quand même de tuer ce monsieur il est en dessous de moi Monsieur Doucement Donc, <rire> la RPD, on n'en parle pas beaucoup, mais franchement, elle a pas grand-chose à envier à la stunner. Je tiens à vous le dire, en termes de puissance, quand vous avez la bonne classe, c'est très très lourd. Donc aujourd'hui, on va parler de... Il y quelqu'un qui arrive à droite, là C'est bon, tu le tues. Let's go Un autre, peut-être Désolé, désolé, désolé, là, je suis en train de me concentrer. Il y a des moments... Faut savoir se taire pour essayer de mettre du sale, d'accord Donc, effectivement, vous remarquerez que ces mitrailleuses c'est loin d'être les plus difficiles à monter en or. Et puis, au bout d'un moment, faut pouvoir passer à la caisse et profiter de la sacro-sainte excuse de « Je joue avec ces armes-là, mais voilà, t'inquiète, c'est pour faire mes défis. » Ça vous donnera une immunité conséquente concernant... Les éventuels rageux qui viendraient à se plaindre de votre gameplay. Donc je n'ai pas sorti de vidéo hier. J'espère je, que je vous ai manqué. enfin Tu sais, c'est même pas. J'espère je, je, que tout va bien pour vous. C'est j'espère. Je vous ai manqué. Je suis très égoïste parce que euh, j'ai pris un petit jour off hein, tranquillement. Mais comme me l'a fait. Oui bon montre-toi. <rire> bon attends attends. Il y en a un là. Oui oui. Oh, il va y aller que je réussis à mettre j'ai 4 balles ah attends attends attends oh oh oh série 9 Oh my... ah <rire> ça aurait été magnifique que je réussisse à m'en sortir donc comme elle a fait remarquer un magnifique abonné je suis à 46 vidéos en 45 jours donc avec le jour que j'ai raté ça fait 46 vidéos en 46 jours donc même à ce niveau là on reste je pense les temps est loin d'être honteux et euh, comme on le dit très souvent un hein, phrase ultra bidon mais très souvent pour se rendre compte de la chance qu'on a ou qu'on possède quelque chose il faut le perdre pour en saisir la valeur bref ça ne veut absolument rien dire mais vous avez compris ce que j'essayais de faire passer comme message grosso modo hier quand vous êtes mis sous votre couette d'enculé comme ça avec votre film de tocard et ben vous êtes allé sur youtube vous n'avez pas vu la vidéo de zac donc du coup vous êtes fait chier et c'est à ce moment là que vous êtes dit oh, au final Zach, quand tu sort des vidéos c'est plutôt cool hein, hein, hein. Let's go, il me manquait une petite balle Ah ah ah ah, je ne pensais pas que quelqu'un était aussi avancé dans le spawn, what the fuck Bref, aujourd'hui on va jouer avec celle-ci Et on va revenir sur un petit truc que j'ai euh, sorti Donc je tiens à rappeler que la dernière vidéo que j'ai sortie avant euh, bah, de, du coup de ne rien sortir hier Ça a été la vidéo au sujet du brevet Hop, Le petit kill Du brevet secret Derrière moi peut-être, derrière moi, au sujet du beau secret d'Activision, d'accord, sur le potentiel script qu'il pouvait y avoir. Je suis content parce que c'était un sujet très clivant. Hein le sujet qui va faire parler, où beaucoup de gens ne vont pas être d'accord, d'accord Ça va être vraiment un sujet très compliqué à aborder. Mais globalement, on l'a fait dans le respect, il n'y a pas eu de problème dans les commentaires, même si, bon, il y a toujours quelques casse-couilles de temps en temps. Mais ça, c'est pas grave, en période de fête, ils sont un petit peu aigris, tout le monde est heureux. Faut bien qu'ils essayent de mettre un petit peu d'amertume dans, les... <rire> dans les commentaires des autres. Mais en dehors de ça, globalement, ça s'est assez bien passé, j'en étais... Euh bien content, je me suis dit bah tiens j'ai une communauté de gens qui peuvent être également bienveillants. Par contre c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des cas dans la vie où, euh, où je vais dire humblement mais il y a des cas dans la vie où tu peux pas gagner. Il y a des cas dans la vie où je le pense vraiment, tu peux pas gagner, surtout quand t'essayes d'être juste. Je vais vous dire pourquoi ça. J'ai remarqué, ne serait-ce qu'à la vidéo d'hier, que vraiment la méfiance a intégré, 24-6 on est pas mal, tous les pans de la société mon frère. Que ce soit euh, la santé, la gouvernance, la politique, l'économie, <rire> tout frère. Les gens voient des fois, des, enfin, pensent être trompés dans tous les cas et ça me fume vraiment. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. Lui il a mis du sale avec sa petite DMR, hein. petite saloperie d'arme de merde. Il y a quand même des personnes qui m'ont dit, et par Paradoxalement je trouvais ça trop drôle qui m'ont dit ouais mais Zach, moi je pense que Activision a fait en sorte que vous les créateurs sur vos comptes vous tombiez sur des parties plus faciles. Comme ça vous mettez euh, des plus gros scores et comme ça vous nous donnez plus envie de jouer au jeu. Bon j'avoue que j'ai un petit peu rigolé à cette chose quand je me rappelle de tout mon premier prestige que j'ai fait solo. Hein. C'était un petit peu une galère et je crois. Croyez-moi que les lobbies étaient un petit peu. Hey, merde était un petit peu difficile mais c'est quand même paradoxal parce que Activision, d'après euh, ce qu'on regarde et donc d'après cette théorie peut-être un petit peu foireuse hein, c'est une théorie euh, bon euh, complètement foireuse, on va dire même, hey. Let's go le petit trip, le petit trip pour empêcher la capture Non, hop Non c'est dommage il avait le connard dans le coin, j'ai eu quand même une élimination juste derrière mais ah le connard avec sa petite hog, je te déteste même moi avec ma RPD je sais dire que quelqu'un avec une dog est un gros connard Hop, je sais le reconnaître, je sais... Oh, c'est dommage. Il va falloir aller en B là, les amis. S'il vous plaît, euh, les gars, avec moi, réveillez-vous un petit coup parce que ça me ferait vraiment plaisir. Donc, Activision, d'après euh, les, les données dont nous, que, que nous possédons, d'accord, en notre connaissance. Hop. Ok, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle. Ah, mais je suis trop lourd pour sauter avec l'RPD, c'est chiant. Ils sont pas capables de prendre Zach qui est un de leurs principaux créateurs en France sur Call of Duty, hein, d'accord Un de leurs principaux. Bon, c'est façon de parler au sens général. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Donc ils sont pas capables de prendre Zach et de lui donner un code créateur rapidement, par contre ils peuvent prendre mon compte et me donner des games plus facilement. Bon c'est un petit peu paradoxal, hein. je pense que ce serait un petit peu dans leur intérêt et euh, ça m'étonnerait, tu vois, d'avoir euh, un traitement de faveur au niveau des games sur, lequel, sur lesquels je tombe. Hein. Cette euh, théorie est un poil fumeuse, enfin un poil totalement fumeuse et plus révélatrice de, d'un petit état, je vais pas dire complotisme, mais de méfiance surjouée que de la réalité. Qu'on hein. on soit bien d'accord euh, sur ceci. Et euh, si vous voulez euh, vous aussi tomber sur des lobbies un peu plus faciles, parce que ça m'arrive des fois de tomber sur des lobbies plus faciles, hein, je vais le reconnaître. Hein. des moments, je fais des grosses games parce que le lobby est pas ultra compliqué. Comment est-ce que je fais en dehors du fait qu'on est dans une période de Noël que je trouve vraiment... Prometteuse en termes de lobby, je joue en groupe! Je joue en groupe, et oui, souvent je joue en groupe. Bon, sauf dans mes vidéos solo, là, dans les vidéos solo. Je ne rejoins pas avec des abonnés, enfin, je ne joue pas avec des abonnés, mais sur mes streams, sur tout ce qui est euh, comme ça, je ne fais que jouer avec ces derniers. Et jouer à 6, ça aide grandement pour pouvoir améliorer son expérience de jeu. C'est pas du tout la même expérience de jeu selon que vous êtes tout seul ou que vous êtes en groupe, simplement parce qu'en groupe, si vous êtes avec des gens qui jouent pour gagner et ben vous vous retrouvez dans des conditions beaucoup plus favorables pour faire des bons scores parce que vous vous avez un meilleur placement sur la map, vous avez tous les glitch, vous vous placez mieux, vous avez tous les objectifs, bref c'est un bonheur pour quiconque souhaite faire des grosses games de jouer en groupe. Et si vous êtes tout seul et que vous n'avez pas d'amis, ça arrive hein, il y a des gens qui n'ont pas de potes, hein, c'est factuel. J'ai créé un Discord. Dessus, vous aurez euh, du coup des channels pour trouver des gens avec qui jouer. Vous aurez euh, du coup des notifications pour quand je stream ou quand je sors. Toi, t'as failli être sacrément nul. Ou quand je sors des vidéos. Bref, il est dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Vous pourrez trouver des mates. Parce que moi, la meilleure vraiment astuce que je peux te donner pour Enjoy Cold War, c'est de ne pas jouer tout seul. Jouer tout seul, c'est vraiment un des pires trucs que vous puissiez faire parce que l'expérience du jeu n'est pas du tout la même. Regardez là par exemple, on n'a pas le B. Je vais être obligé de tapiner au micro pour avoir des mecs qui vont... Qui... Can we go B, please, pour essayer d'avoir des mecs qui ne serait-ce, vont essayer, please, vraiment, I suck your dick. venez en B s'il vous plaît. <rire> Réellement, ça me fatigue d'essayer de faire de la négociation pour un truc qui devrait sembler normal, à savoir essayer de remporter la game, je suis tout seul, hein. c'est un petit 45-15, d'accord, mais euh, arrêtez de faire le 4L Trophy là les d'une des sables à droite, vous me rendez malade, venez là, vous avez un allié comme Zack qui est en train de vous balancer du sale, je vais bientôt avoir en plus un harp, oh là là. Entrez. ok, double kill, tac, go B, allez venez en B, chien va, Il a un truc explosif mais c'est trop... Go and be please for god loves <rire> Je suis obligé de sucer des bites pour que mes amis viennent en B. Chose qui devrait être absolument normale dans, une... dans un monde où les mecs essayent de gagner des parties auxquelles ils participent. Bande d'enculés Attends, attends, attends. J'essaye de me... Ouais, ouais, c'est dur, c'est dur. Vraiment, c'est... Je suis le seul qui essaye d'aller en B Regardez la map. Ils font tous le 4L Trophy Mais bande de chiens, arrêtez avec les dunes Venez sur B, il y a des kills Y'a des meufs, y'a ma, ma femme, mais c'est horrible, ramenez-vous sincèrement Vous vous rendez malade oh, On va perdre la game, attends, attends. Hop. On va mettre le harp, super. Avec le harp y a peut-être moyen de faire... Euh... Ok, je prends le kill, c'est très dur là. Oh, encore un kill, hop, prenez. Tue-le, tue-le, tue-le, tue-le, tue-le. Non, il l'a pas pris. Il l'a pas tué, oh mon dieu. Dramatique. Hop, attends, attends, attends, je vais m'avancer. Ah non. Je casse le micro de terrain. Ok, à ma droite, encore. Ok, 6, 6. Hop, attends, je prends deux balles de, de spa. 2. Ah oh non, vous avez été sur conbi Mais que là, la. La coup de vos mères, j'ai mis un harpe Vous arrivez même pas parler en B à ce moment-là, j'ai fait une série de 6 ou 7. Vous me rendez malade, j'ai honte d'avoir monté cette arme en or, mais j'ai aussi honte de jouer. Avec un tel shoot et avec des mecs comme vous aussi. Attends, on peut encore gagner Bah non, on peut plus gagner. Oh. Voilà, je. Je tiens à réaffirmer mon dégoût envers les alliés de ce style. Personne vous aime, vous avez pas de potes Vous êtes moche, vous avez pas de meuf Elle vous trompe de toute façon, bande de... C'est pas grave, c'est pas grave, <rire> donc on va pas hurler comme Des putois, en plus là, vous savez ce que j'ai fait Récemment, j'ai fini vos passes de combat Donc j'ai un petit opérateur qui est effrayant Et euh, du coup ça me fait plaisir Du coup de pouvoir me la donner avant l'arrivée De la petite ligue On espère que ce Dark Matter sera fini incessamment sous peu Et quand le Dark Matter sera fini, je daignerai Peut-être toucher aux zombies, histoire de finir Absolument tous les camouflages de ce jeu Je pense qu'il y a euh, certains qui doivent, En va la peine bon et bah ben voilà les potes tout pour moi pour cette vidéo désolé pour le gameplay perdant 59 19 ça n'aura pas fini 32 12 bravo 32 12 une capture bravo c'était un monstre tout le monde est en positif dans ma team et on perd la game juste parce que en face ils ont joué un point pour ouais, euh, ouais ouais Zach nanio. <rire> bon j'ai bien le seum là okay. je pas. non ça va pas du tout <rire> bon les gars j'espère que vous avez passé à ah bon moment et je vous dis à prochaine les amis bisous